et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Alors aujourd'hui, je suis avec Loréline qui a un témoignage à vous partager. Un témoignage dans lequel elle va parler euh, d'un manque d'estime de soi, du fait de vouloir ressembler à d'autres personnes, d'un vide qui avait à combler dans son cœur de sa dépendance affective, euh, des idées noires qu'elle avait eues et comment et surtout comment Dieu l'en a délivré. Je vous invite à rester connecté. On se dit à tout de suite pour son témoignage. Bonjour Lauréline. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Alors, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que c'est possible que tu puisses te présenter euh, oui. rapidement Oui. Alors, je m'appelle euh, Lauréline, j'ai 31 ans et euh, je suis d'origine guadeloupéenne. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, je suis enfant de Dieu et j'aime le Seigneur. Amen. <rire> voilà. amen. Amen. Et du coup, comment commence concrètement ton témoignage déjà dans quel contexte euh, familial par exemple tu as grandi oui alors j'ai grandi dans un contexte familial euh, donc euh, dans mes, ma, mes parents n'étaient euh, en, pas ensemble mm -hmm. donc euh, moi j'ai grandi avec euh, ma mère et euh, avec ma grande sœur et mon petit frère mm -hmm. donc en fait on a été euh, très soudés bon en termes d'amour on était ensemble souvent moi j'étais à l'école j'étais une personne qui travaillait à l'école bon j'aimais bien euh, J'aimais bien aussi être entourée avec des, des amis. Ouais. Donc euh, j'ai eu une enfance qui était euh, plutôt euh, très entourée avec ma famille, avec ma mère, et surtout avec ma mère et, et mon frère et, et ma soeur. Ouais. Bien, bien sûr, il y avait toujours ce contexte de la séparation de mes parents qui était quand même là. Et moi, j'ai euh, grandi quand même avec ce, ce désir de vouloir finalement euh, aussi euh, être aimée, on va ouais. dire, euh, de, des deux côtés, on va dire. Du coup, euh, la séparation aussi était peut-être mmh. une forme de rejet, d'abandon pour voilà. toi C'est ça, c'est ça. Donc en fait, je, je le vivais quand même, finalement. Je l'ai bien vécu au début. Mais c'est quand je suis devenue plutôt plus, jeune, enfin plus grande mmh. où là, vraiment, euh, ça s'est ça, ça, re, euh, en fait, revenu ça, à la surface. Voilà, c est, c est revenu. Bien sûr, surtout en période d'adolescence, on, on passe souvent par une crise d'entitaire où on se cherche. Voilà. Et c'est là aussi, il y a plein de choses, plein de blessures qui peuvent refaire surface et souvent, bah, en fonction de tout ce qu'on a vécu, c'est là qu'on se crée des carapaces, qu'on qu essaye de devenir telle personne, telle personne. Voilà. Mais, et toi, dans ton contexte, au final, quand tu grandis, comment, comment ça, ça, ça, ça, ça s'accentue en fait Comment ça s'amplifie ce, ce manque au-dedans de toi Comment tu cherches à le combler concrètement Alors bon, je suis très entourée par mes copines. Euh, j'essaye de, de les imiter, j'essaye de faire un peu comme elles font. Donc, euh, j'ai grandi comme ça, à vouloir un peu euh, chercher, on va dire, à, à faire ce que les autres faisaient, en fait, sans moi-même me, me connaître, sans avoir vraiment confiance en moi, sans avoir euh, d'amour, vraiment suffisamment d'amour pour moi-même. Donc, j'ai imité, et euh, quand c'était euh, faire quelque chose qui n'était pas euh, forcément une bonne chose, je mmh. le faisais quand même. Mmh. Et euh, voilà, j'ai grandi comme ça, enfin, surtout à l'adolescence où j'ai commencé à à faire un peu euh, ce que les autres faisaient, en fait. Mais du coup, toi, concrètement, c'était quoi ces choses que vous faisiez en tant que jeune Il y en a souvent, c'est l'alcool, drogue, cigarettes, la cigarette, boîte de nuit. Et toi, du coup, c'était quoi la tendance, en fait Ben, nous, on avait des petits copains, mmh. donc en fait, on sortait avec les, les garçons. Donc moi, ça a commencé après le bac où euh, j'ai commencé à voir mes, mes copains, mmh. donc on se fréquentait mmh. beaucoup. Donc, on, est, euh, on était vraiment euh, dans, dans tout ce qu'il fallait qu'on faisait, en fait mmh. en, en tant qu'on allait jusqu'au bout des choses. Mmh. Mmh. <rire> C'est-à-dire, euh, on avait des relations mmh. euh, intimes euh, en dehors du mariage, mmh. on avait des, des, des fréquentations comme ça, très euh, comme ça. Et euh, donc, moi, j'avais côté, à côté de ça, j'essayais de, de aussi de vouloir avoir mes études, en fait, mmh. de, j'ai toujours été élevée pour quand même, je voulais avoir toujours euh, des bonnes notes à l'école, oui. etc. Tu savais que c'était très important. Voilà, ça, c'était quand même très important. Donc, je jonglais avec les deux comme ça et euh, ben, dans mes relations, c'était toujours euh, assez euh, compliqué, mes relations. Et c'est là que j'ai compris que de plus en plus que j'avais quand même euh, j'avais quand même du mal en fait. Mais du coup, donc, tu as grandi dans une famille chrétienne religieuse. Oui, voilà, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais moi, je n'allais pas. Euh, en fait, j'avais suivi les enseignements chrétiens, mais moi, je n'avais pas fait de rencontre personnelle mmh. avec Dieu. En fait, yes. j'avais jamais prié, jamais j'avais été euh, devant, la, devant Dieu pour prier mmh. moi-même. En fait, c'était vraiment juste, je suivais les, les enseignements. Un suivisme, comme voilà, c'était simplement la, la religion, en fait. Et du coup, à ce moment, quand toi, tu, tu te retrouves à être dans des relations, voilà, de relation en relation, est-ce que, à ce moment-là, euh, tu as cette éducation chrétienne qui revient en disant « Ouais, mais c'est pas bien ce que je fais », ou... Euh, <rire> tu t'en fiches, quoi <rire> Non, parce qu'en fait, dans l'église où j'étais, ben, on n'avait pas renseigné ça, en fait. D'accord. C'était vraiment pas un enseignement d'avoir des relations en dehors du mariage. C'était pas vraiment... Enfin, en tout cas, on nous avait pas vraiment enseigné donc moi j'étais pour moi, c'était normal. Il ouais, y avait rien je... de... Voilà. J'étais vraiment là-dedans sans vraiment... Je, je vivais non, mais... les choses comme ça. Mais au fur, au fur et à mesure de, que le temps est passé, bah, c était, c était, on sentait que moi, j'étais pas prête à aller dans une relation. J'étais trop, bah, trop vide, en fait, à l'intérieur de moi. Donc ça, ça se ressortait beaucoup dans mes ah relations. Oui. Mmh. Donc toujours, je cherchais à combler un vide. Je cherchais à ce qu'on m'aime, je mmh. cherchais à avoir de l'affection. Mais moi, je donnais pas mmh. forcément cette affection-là. Donc ça, tous les jours, ça se reproduit. Ça se repercutait en fait dans mes relations, donc à chaque fois euh, j'attendais beaucoup mais je donnais peu en ah, fait. Ouais. Donc c'est ça la dépendance on va dire affective. Oui. On est toujours dans la recherche de, de cet euh, amour mais qu'on ne reçoit pas comme on voudrait le recevoir. Et ça, ça m'a ça, ça suivi longtemps en fait dans mes relations. Et euh, donc à côté de ça je faisais mes études d'infirmière et euh, là j'ai commencé à avoir d'autres difficultés encore. Mmh. Et euh, donc tout ça a commencé à vraiment travailler. Enfin, je commençais à me rendre compte qu'il fallait vraiment qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Mmh. Et, que... Et du coup, comment tu en es arrivé justement à te dire c'est Dieu qu'il me faut Est-ce qu'avant ça, il y a des épisodes en fait que tu dois nous expliquer dans ton témoignage Parce que je sais qu'il y a d'autres choses. Est-ce que tu peux mmh. nous en parler s'il te plaît Oui, bien sûr. En fait, quand j'ai commencé mes études, donc j'étais en couple et euh, j'avais aussi mes études infirmières à côté. Euh, c'est pas facile, hein, les études Non, pas du tout. Apparemment, c'est très chaud. C'est très chaud. Mmh. On a beaucoup de pression, on a beaucoup d'attentes. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on nous demande parce qu'on est quand même au, avec les personnes, euh, on doit prendre soin des autres. Donc, quand nous-mêmes, on n'a nous pas réussi nous-mêmes à prendre soin de nous, ben, ça, se re, ça se voit dans les stages, en fait. Mmh. Et dès que j'ai commencé les stages, ben, j'avais ce problème en fait, qui ressurgissait. Et je ne savais pas comment le, le gérer en fait. J'étais toujours en côté, j'étais sollicitée pour beaucoup de choses que je, et en même temps, moi, je n'arrivais pas à, à trouver ma place. J'étais toujours perdue en fait dans ce mmh. monde qui est beaucoup, qui en demande beaucoup en fait. Mmh. Et du coup, j'étais comme ça et en même temps, j'étais dans cette relation et euh, cette relation qui, de la même façon, qui, euh, qui m'en menait toujours à me rendre compte que il y avait quelque chose qui n'allait pas, la jalousie. J'ai commencé à être jalouse sans, sans, vraiment, sans raison. J'étais colérique, j'étais agressive, j'ai même eu à taper. En fait. J'étais mm -hmm. vraiment en manque affectif. Et, et voilà, je, je vivais des, des, des, des vraies difficultés dans mes relations. Colère, jalousie. Et à côté, mes études infirmières, c'était euh, Constamment, euh, je me sentais euh, triste, parce que je n'y arrivais pas. Mm -hmm. Donc euh, j'ai commencé à vivre comme, comme une sorte de dépression, parce que je, je n'avais pas les résultats que j'aurais aimé avoir. Donc je me retrouvais avec des idées euh, noires, en fait. J'ai commencé à penser euh, que je ne valais rien, que voilà quoi, qu'il <rire> fallait mieux vaut que je, je mette fin à ma vie, en fait. D'accord, wow. Donc ouais, c'était ça. Mais du coup, euh, euh, tu n'as jamais... Euh... Tu n'as jamais tenté quand même Non, pas... en fait, j'avais quand même des personnes qui me disaient non, c'est pas ça, il ne faut pas faire ça. Et il y en a qui, qui, okay. qui savaient, tu en avais parlé à qui Ça, j'en avais parlé, très franchement, à personne. C'était vraiment discret, c'était que quand j'avais des, des... En fait, j'avais parlé quand même à ma mère <rire> de ça, mais ma mère, c elle ne savait pas trop comment m'aider, en ouais. fait. C'est une maman, elle se disait, bon, elle a fait comme elle pouvait, mais... Moi, j'étais comme ça, j'avais vraiment ce, ce manque, cette tristesse en moi mmh. qui était vraiment euh, compliquée, en fait. Et du coup, quand Et ça, ouais. ça se répercutait aussi sur... Est-ce que ça se répercutait sur ta vision de la vie Ça veut dire parce que souvent, on, quand on est triste comme ça, on peut vraiment... Ça peut attaquer notre vision de la vie. Ça veut dire nous amener le désespoir. On n'arrive pas à voir loin, on n'arrive pas à se projeter loin. On n'arrive pas parfois à dire oui, bah ma vie, elle va terminer comme ça, en fait. On mmh. se dit, ouais, on, a, enfin, on a une vision à court terme. Je ne sais pas si c'était ton cas. Est-ce que toi, c'était ton cas d'avoir juste une vision à court terme Ou est-ce que, malgré ça, tu réfléchis quand même à, à te projeter euh, de, de, avoir mmh. à, cette belle vie, quoi Je ne sais pas. <rire> que... ben moi, en fait, j'étais une fille. Euh, J'avais quand même un côté... Euh, on va dire, je, on m'avait souvent dit, étais jolie, tout mmh. ça. Donc moi, je me, je me mettais vraiment dans cette position complètement erronée sur moi-même, mm -hmm. et donc, je, je, je, je n'avais que ça avec moi, en fait. Pour moi, c'était ça, donc je comblais tout ce manque, je le comblais dans les relations, mm -hmm. en me disant, ben voilà, je, au moins j'ai ça, en fait. Ouais. Donc, en je me rattachais je, ouais, à ces paroles-là, Je me fait. rattachais à ça et j'avais des relations euh, en relation, euh, je me laissais euh, entraîner dans des relations qui n'étaient pas du tout bonnes, et, et voilà, c'était ça. Et du coup, à quel moment est-ce que tu as créé adieu quel moment où, euh, ah, voilà. où Dieu est venu te chercher Qu'est-ce <rire> s'est <rire> passé Alors, j'étais dans une relation à ce moment-là et euh, mon, la personne avec qui j'étais m'avait présenté à un homme spirituel. Mmh. Et cet homme spirituel-là m'avait vraiment étonnée parce qu'il était, euh, était venu chez nous alors qu'on vivait déjà des... En fait, il avait ce désir de nous connaître et euh, il faisait des pas vers nous. Et euh, c'est une personne qui, qui avait eu beaucoup mon respect, en fait. Et je me sentais quand même, à son contact, je me sentais face à la lumière de Dieu, en fait. Mm -hmm. J'avais le, le sentiment vraiment que j'étais face à la lumière de Dieu. Il représentait pour moi mm -hmm. beaucoup, en fait. Mm -hmm. Et dans ce, ce monde où je vivais, ben, cette personne-là est devenue comme une personne, une référence. Mm -hmm. Je lui posais des questions et je me rappelle une ou deux fois après m'avoir vue, il avait tellement d'amour pour moi, ça m'avait étonnée parce que je me suis dit, mais pourquoi il m'aime comme ça Enfin, il me connaît pas, euh, il m'a pas élevé. Enfin, c'était pas je... un amour charnel. C'était un, un amour euh... divin. Voilà, c'est ça. Amen. Ah, c'était <rire> un amour. Je tiens à le préciser parce qu'il y a me disais oh là là, euh, non, il dragueur, non. il est venu draguer alors non, que non. non. En fait, c'était vraiment un amour, l'amour de Dieu en fait. C'était un, un homme âgé de, ouais. de l'âge peut-être de mon père en fait, mm -hmm, qui était vraiment là pour, euh, pour me montrer cet amour-là. Au début, c'était ça. Et quand il m'a parlé, m'a demandé euh, la première question qu'il m'a demandé c'est où est ton père ah. Voilà, il avait eu des paroles qui m'avaient vraiment touchée euh, au fond de moi. Je me suis dit mais il ne me connaît pas, il me demande où est mon père. Mm -hmm. Tout ça c'est enfin, quelque part c'était des semences qui m'étaient mm -hmm. à l'intérieur de moi, qui me faisaient avoir envie d'aller vers Dieu mm -hmm. parce que je me disais mais il ne me connaît pas et il me parle euh, de, de ma vie comme ça. <rire> Qu'est-ce qui se passe Et euh, du coup j'ai commencé à avoir cette interrogation sur Dieu. Mais euh, je restais attachée à la personne. Je lui posais des questions et lui, il me répondait un peu. Mais euh, après, euh, ça, ça s'est passé parce qu'en fait, euh, la relation dans laquelle j'étais, ben la personne tout simplement m'a quittée. Après, tout s'est accéléré ah en ouais, fait, Ah ouais. voilà. Mais du coup, est-ce est que tu pensais pas que ça faisait partie du plan de Dieu Je pense cette que c'est... Euh... <rire> souvent, c'est vrai qu'on souffre en fait quand il ouais. y a la rupture, etc. Ouais. Mais parfois, quand on prend du recul, on se dit en fait, peut-être que Dieu l'a écarté de mon chemin pour pouvoir justement, en fait, euh, avoir le passage libre quoi. Amen. <rire> avoir le cœur ça. totalement libre pour qu'il puisse ça. venir euh, vraiment se révéler à nous. Et du coup, comment ça s'est passé après cette rupture en fait Comment bah, du coup, euh, dans son processus, Dieu a continué à t'attirer à lui Et comment il s'est révélé Amen. à toi alors c'était vraiment, euh, après cette rencontre avec l'homme spirituel à question, je pense qu'il y a eu une accélération dans, dans parce que j'avais vraiment, je, je ressentais, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées après cette rencontre-là. Déjà, donc il m'a quitté mon conjoint, et euh, je me suis retrouvée aussi avec mon école, qui me disait bon, ben, qu'il fallait que je quitte l'école. Pourquoi parce que c'était plus, parce que mes stages ne se passaient pas bien. Parce que en quelque part, euh, on voulait m'aider en me disant ça. C'était une solution de l'école en me disant, euh, vous savez, euh, il faudrait vraiment penser à notre euh, notre voie. Vous n'avez pas peut-être votre place en fait dans, dans cette école. En fait, moi, j'avais vraiment cette souffrance parce que je me retrouvais sans rien en fait. J'avais mon seul. Mon seul abri, finalement, à l'époque, c'était mon, mon conjoint et c'était mon école. Ouais. Et tout, le, tout ça euh, était parti. Attends, ouais. Donc je me suis retrouvée vraiment face à moi-même, en fait. Et je pouvais avoir que moi et, et Dieu, en fait. Il fallait que je rencontre Dieu à ce moment-là. Et ce jour, alors où tu Et rencontré. ce jour où j'ai rencontré <rire> ah, Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors vraiment, quand j'ai rencontré Dieu, j'ai juste pris un livre de prière. Tu étais à la maison, J'étais étais chez vie. ma mère. C'est ta mère, d'accord. Donc j'étais chez ma mère et ce jour-là, j'ai vu le livre et je sentais que ce livre-là avait une réponse à, à me donner en fait. C'était quoi comme livre C'est un livre de prière que ma mère, et un livre Elle comme ça. Oui. Voilà, un livre que, qui, qui était là et on priait dans le livre en fait. Et j'ai dit ça, c'est le moment en fait. J'ai vu le livre et, et je l'ai ouvert mmh. et à la bonne page et j'ai commencé à prier en fait. Et dans ce moment-là, vraiment, ma vie a complètement changé. J'ai vraiment senti une grande différence. Mm -hmm. Le Seigneur a commencé à, à vraiment me remplir de son amour. Wow. Et cet amour-là ne m'a pas quitté jusqu'à maintenant. C'est un, un amour que j'avais vraiment besoin en fait, de recevoir, sans quoi je ne pouvais pas vivre. En fait. Wow. Et dans ce sens, il a commencé à me remplir de jour en jour. Je ressentais le besoin de prier tous les matins. Uh -huh. et, euh, et quand je le faisais, je voyais la main de Dieu agir dans ma vie de manière euh, spectaculaire. Par moments, moins dans la douceur aussi. Uh -huh. Et j'ai vu vraiment la main de Dieu. Mon école m'a rappelé wow. pour me dire ben, que je pouvais redoubler, que, que je pouvais bon revenir. Voilà. Et tout ça, ça m'a donné vraiment d'aimer Dieu davantage. J'avais très soif en fait, j'avais besoin de Dieu tous les jours. Oui. Je recherchais Dieu et j'avais envie de plaire à Dieu. Donc c'est venu comme ça. Et tous les matins, je me retrouvais dans la présence de Dieu et, et c'était vraiment une vie euh, différente. Tout a changé à ce moment-là. Amen. Bah, vraiment gloire Amen. à Dieu. Et du coup, une, autre, une dernière question, c'est de savoir du coup comment Dieu a a commencé en fait ce processus de restauration en toi par rapport à la dépendance affective comment Dieu t'a écarté de ça petit à petit ou peut-être ça s'est fait tout d'un coup de manière surnaturelle juste en te remplissant de son amour ou est-ce que et au fur et à mesure tu as tu as découvert des choses sur toi-même des blessures des, desquelles il t'a restauré comment ça s'est passé en fait concrètement c'est à dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui est dans la même situation que toi tu dis ouais mais moi je suis dépendante affectivement affecti euh, euh, je... je je, je, je rencontre Dieu, mais il y a encore des choses, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe enfin, que, mmh. Quel a été ton témoignage par rapport à ça Oui, alors ça a été progressif en fait. D'abord, euh, j'ai commencé à avoir cette communion avec Dieu. Amen. Et après, le Seigneur, au fur et à mesure, ben, je, je vivais, mais il y avait l'Esprit de Dieu avec moi en fait, qui qui me montrait ce qui n'était pas bien et ce qui était bien. Mmh. Donc quand j'ai commencé à avoir les mêmes réflexes que j'avais avant, avant ouais. ben, je ressentais comme la conviction que non, là, c'est pas bien ce mmh. que tu fais. Mmh. Et c'est comme ça que finalement, petit à petit, j'ai laissé tomber certaines choses, mon impudicité. C'était quelque chose qui était rattaché à, depuis un certain temps avec moi. Je pensais que c'était normal, mmh. mais petit à petit, le Seigneur, dans son amour, m'a donné cette conviction-là que c'était des choses que je ne devais pas faire, en fait. Mmh. Et, euh, et surtout, j'avais tellement soif parce que j'étais dans mes études infirmières et, et je voulais réussir, en fait. Et mmh. je me suis dit, mais si je laisse Dieu, mais je ne vais pas réussir. <rire> du coup, dans tout ça, je me disais tout ça, j'ai abandonné. J'ai abandonné euh, l'impudicité et euh, j'ai abandonné euh, tout ce qui était... Euh, après, la dépendance affective en elle-même, c'était aussi progressif parce qu'il fallait, fallait que je me rende compte que Dieu m'aime, en fait, que Amen. Dieu m'aime beaucoup, en fait. Il fallait et un renouvellement de l'intelligence. Voilà, c'est ça. Il y a eu beaucoup de fois où le Seigneur, par sa parole, en fait, ouais. il m'a rempli d'amour et euh, j'ai eu beaucoup d'enseignements. C'était beaucoup sur euh, Internet. Hein. Mmh. J'écoutais une chaîne télé, je sais pas si je peux dire, mais j'écoutais beaucoup de chaînes TV chrétiennes, chrétienne, oui. et je recevais des enseignements. Et plus j'en je, recevais des enseignements, plus ben, Dieu faisait un travail Ça, en oui. moi à travers sa parole. Wow. Et euh, j'étais convaincue que, que là, c'était pour moi. Quand il me parlait, je sentais que c'était moi, moi qui s'adressait. Mm -hmm. Et petit à petit, j'ai beaucoup prié aussi. J'ai prié, j'ai vraiment été radicale, en fait. C'est-à-dire, quand je voyais quelque chose qui n'était pas de Dieu en moi, je voulais vraiment que cette chose-là s'en aille. Je yes. priais euh, contre tout ce qui n'était pas de Dieu. Je me suis vraiment lancée dans une guerre, on va dire, pour, euh, dans la prière pour euh, éloigner tout ce qui n'était pas, pas euh, de Dieu. Voilà. Mm. Parce que je recevais des enseignements qui me donnaient euh, la foi, en fait, de croire que Dieu est capable, que Dieu peut enlever euh, cette... Colère, que Dieu peut mmh. enlever cette dépendance affective. Je donnais le mot et je disais au nom de Jésus, euh, tout ce qui n'est pas de Dieu, voilà, tout esprit qui n'est pas de Dieu, esprit voilà colère, mmh. esprit euh, de dépendance ou quoi, mmh. je le rejetais au nom de Jésus parce Amen. que je savais que Dieu était capable. Yes. Et il me montrait clairement qu'il répondait à la foi parce que, je ne me suis plus jamais mis en colère comme ça, de manière sans raison. Oui. Et même la colère est devenue maintenant, voilà, je, je, petit contrôle. à petit, voilà, oui. on contrôle. On a la maîtrise de soi Amen. qui se développe à, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette grâce yes. et aussi la, la dépendance affective. Ben, oui. Tout ça, maintenant, quand je suis dans une relation, ben, je ne suis pas là pour recevoir, mais je suis au contraire, je viens ramener l'amour de Dieu. Oui. En fait. oui. C'est vraiment, euh, vraiment avec la, la parole de Dieu, la prière, qu'on peut vraiment être libéré de tout ça, hein, toutes, ces, toutes ces choses euh, qui étaient attachées à nous dans notre âme. C'est vraiment, euh, vraiment la grâce de Dieu. Dieu est capable de nous libérer de, de la colère, de la dépendance affective, des idées noires, de toutes oui. ces choses. Parce que vraiment, il est, il est Dieu, il nous a créés, il connaît nos, notre âme. Et, et c'est lui le plus grand des médecins, en fait. Et sa parole, c'est un médicament pour l'âme. Et quand sa parole, il la donne, il y a, une, il y a un travail. Et aussi, avec notre. notre on, on doit être. Volonté. Dire Volonté, yes. voilà. On doit être d'accord qu'il fasse ce travail-là, en fait. C'est ça. Parce que c'est pour notre bien, c'est pour qu'on soit dans des relations saines, c'est pour que demain, quand on est, on soit mariés, ben, on soit des bonnes épouses. Amen. Pour notre mari, pour Amen. etc. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Sans lui, on peut pas, en fait. Exactement. Surtout quand on a, on a des, des, des on a, on a vécu des, des difficultés dans l'âme quand on était jeune et ouais. tout. Il y a que Dieu qui peut restaurer les, les cœurs brisés, les les gens, euh, mmh. c'est lui qui l'a fait pour moi et franchement, euh, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. En tout cas, Amen. comme elle a dit, il y a encore de l'espoir. Si toi, tu es également dans ce, dans ce cas où voilà, tu, es, tu, es, tu es brisé à l'intérieur, tu, tu es dans la dépendance affective, tu cherches cet amour, tu as des idées noires, avec le Seigneur, il est possible de t'en sortir car il est Dieu et c'est lui qui est capable de vraiment entrer au fin fond de notre cœur pour vraiment guérir les choses. Les psychologues et toutes ces, ces personnes-là vont pouvoir peut-être nous donner des conseils, mais qui vont euh, pas traiter la chose à la racine. Alors Dieu est celui qui peut véritablement pénétrer au fond de notre cœur pour vraiment enlever toute racine d'amertume, toute racine de colère, de peur, voilà. de jalousie, de rancune et toutes ces choses. Dieu est capable de le faire et il va le faire. Et comme tu as dit, il faut notre coopération. Il faut qu'on ouais. puisse coopérer avec Dieu parce Amen. que Dieu ne nous force pas. Et si aujourd'hui, euh, tu décides justement de coopérer, de dire « Seigneur, euh, fais ton œuvre, fais ce que tu as à faire au nom de moi, j'accepte, je lâche prise, alors Dieu pourra librement travailler mais Amen. sache qu'il y a une solution et cette solution, c'est Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à une deuxième partie de notre émission où nous allons prier pour vous. J'aimerais prier pour toi aujourd'hui qui me regarde et je crois que la main de Dieu va agir maintenant même au travers de cette prière-là. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui traversent ces situations difficiles aujourd'hui, toi tu les vois, toi tu les connais, Amen. tu sais la douleur et la souffrance qu'ils ont au-dedans d'eux Seigneur. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus Amen. que ta grâce, ton amour et que ta puissance Seigneur Amen. descendent maintenant dans le lieu où ils sont Seigneur, que ton amour Seigneur descende dans leur cœur maintenant au nom de Jésus. Que ta puissance et que ton onction, Seigneur, les traverse de la tête jusqu'à la plante des pieds. Seigneur, je viens prendre autorité, Seigneur, sur toutes ces situations que le diable a emmenées dans leur vie. Et je déclare au nom puissant de Jésus qu'ils n'ont aucun pouvoir, que ces situations soient renversées maintenant au nom de Jésus. Je Amen. déclare Seigneur ton action dans leur vie et je déclare qu'à partir de maintenant Seigneur, un processus de guérison et de restauration Amen. commence au-dedans d'eux Seigneur. Amen. Je prie Seigneur que ta main Seigneur agisse maintenant et soit sur leur vie, qu'ils puissent Amen. ressentir au-dedans d'eux Seigneur cette conviction que tu es le seul Seigneur qui puisse faire quelque chose. Amen. Je crois Seigneur que ton onction, Seigneur, que ta présence qui est dans ce lieu Seigneur agit puissant maintenant au-dedans de Seigneur et ils en ressentent Seigneur l'amour, la paix, la joie Amen. ce témoignage que tu es présent Seigneur, je prie Amen. au Dieu qu'ils puissent venir à toi et te connaître au nom puissant de Jésus je proclame leur liberté maintenant Amen, Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu Amen. je crois que quelque chose est en train de se passer aujourd'hui et j'aimerais t'accompagner toi peut-être qui ne connais pas Dieu ou qui qui est tout simplement dans la religion, qui a entendu parler de Dieu. Mais j'aimerais t'inviter à faire une rencontre personnelle avec Dieu. J'aimerais t'inviter à faire partie de la famille de Dieu. Et c'est possible. La Bible va dire Amen. que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et au travers de cette émission... Tu peux maintenant devenir enfant de Dieu. Tu peux maintenant décider de recevoir le pardon de Dieu afin que Dieu efface tous tes péchés et tu peux recommencer à zéro avec Jésus aujourd'hui. Et je vais faire cette prière. Je t'invite à répéter ces paroles après moi avec conviction à haute voix et un miracle va se passer. Tu vas tout Amen. simplement fermer les yeux et dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus aujourd'hui aujourd est, est un jour nouveau pour moi. Pour moi. Je te, je te demande pardon pour ma vie passée, pour ma vie passée. sans toi. toi. Aujourd'hui, Aujourd je, je décide de t'ouvrir mon cœur, de, de, de, de te recevoir et de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mon Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Merci donné ta vie pour moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, Aujourd j'ai une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Je, reçois ton Je reçois ton pardon. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. On acclame. Bravo et félicitations à toi. Si tu as fait Amen. cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Fais confiance à Dieu. Dieu est un bon père. Amen. Il est un père pour toi et il est un bon père. Vraiment. Amen. Rien à voir avec les pères terrestres qu'on peut connaître qui ont des défauts, des failles. Notre père... Céleste est un Père par excellence, Amen. sans défaut, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Amen. <rire> il, ne, il ne varie pas, il ne change pas. Il est le même, rempli d'amour. En tout cas, que Dieu te bénisse à toi et à fait cette prière. Euh, si tu as besoin d'aide, de conseils, n'hésite pas à me contacter sur ma page Instagram « Partage ton histoire » ou si tu veux témoigner toi aussi ou connais quelqu'un qui aimerait témoigner, n'hésite pas à me contacter sur ma page Instagram. Amen. Merci à toi, L'Auréline, pour ce témoignage. Merci à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, Merci. à vous de nous avoir suivis. On se dit à une prochaine dans « Partage ton histoire ».